Salut et bienvenue dans ce tuto consacré à Ubuntu. Euh, nous allons voir une astuce pour avoir le menu affiché ici en permanence. Alors cette astuce m'a été euh, donnée par euh, Free2Talk sur YouTube. Et il faut donc aller dans la Logitech Ubuntu ici. On clique. Dans la barre de recherche, on va taper déconf. Pour avoir le logiciel donc éditeur des confs, hein, qui permet d'éditer la base de données de configuration, donc on clique sur Install. Là, on va taper notre mot de passe. On clique sur s'authentifier. On attend que le logiciel s'installe tranquillement. Il devrait apparaître dans le menu ici, voilà, un petit peu plus bas. Il est là, je clique dessus. On va cliquer sur la petite flèche noire pour dérouler le menu, juste en dessous de com. Pareil au niveau de Canonical, on clique ici sur la petite flèche, on sélectionne Unity, et là on n'a qu'à cocher ici cette case pour avoir le menu qui apparaît en permanence. Voilà, vous voyez tout simplement. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi ce petit tuto et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos et astuces.